Chapitre 57, section 9. 1. Je commençais à produire la troisième parabole, au sujet des justes et des élus. 2. Soyez bénis, justes et élus, car votre destinée est glorieuse. 3. Les justes demeureront dans la lumière du soleil, et les élus dans la lumière de la vie éternelle, de cette vie dont les jours n'ont point de déclin, les jours des saints ne seront point comptés, ils ont cherché la lumière, ils ont trouvé la justice du Seigneur des esprits. 4. Paix soit donc aux saints par la Seigneur du monde. 5. Dès ce moment, on dira que les justes cherchent dans le ciel les secrets de la justice et la part d'héritage que la foi leur promet. Car ils se sont levés comme le soleil sur la terre et les ténèbres ont disparu. Là, il y aura une lumière sans fin, et des jours innombrables. Les ténèbres seront dissipées, et la lumière grandira devant le Seigneur des esprits, la lumière de la justice brillera sur eux d'un éclat sans pareil.